Attention Votre Internet mobile est trop oh, oh, oh. Surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings. Mais faites gaffe de pas vous faire choper. 10 gigabytes à 15 euros par mois. Maintenant aussi avec la 5G.